Salut J'avais envie de mettre en place sur ma chaîne un nouveau format de chronique, ça s'appellerait la chronique du mercredi. Et en fait, j'ai dans l'idée de vous poster chaque mercredi, du moins autant que je peux, une chronique sur un seul truc. Donc ça peut être un film, une BD, un livre, peu importe. Ou alors je me sens que sur les livres, je sais pas trop. Je pensais que ça pouvait être cool parce que... Déjà comme je travaille en librairie BD, forcément je lis plein plein de BD mais j'ai pas le temps ni forcément l'énergie de pouvoir toujours faire des vidéos pour en parler, puis toujours faire le même genre de vidéo. franchement ça devient lassant à un moment. Mais je trouvais que ce format ça pouvait être cool pour vous parler d'un truc que j'ai vraiment apprécié, sous format d'une petite chronique qui durait entre 5 et 10 minutes, dans l'idéal 6 minutes grand max ce serait bien. Donc j'espère que l'idée va vous plaire et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une BD jeunesse que j'adore, ça s'appelle Le Temps des Mitaines. C'est écrit et dessiné par Loïc Clément et Anne Montel et je ne sais plus chez qui c'est publié, je suis désolée j'ai fait cette vidéo sans aucune préparation. Donc de toute façon vous aurez l'image et le nom. Alors c'est une série qui existe depuis plusieurs années, qui était d'abord parue en plusieurs tomes, et là ils refont une nouvelle édition. Les BD sont d'une beauté, hein. je vous jure que le tome 1 j'essaierai de vous faire des photos, mais l'objet livre en lui-même est vraiment super beau et super soigné. Quand j'ai vu le premier tome au premier abord, je me suis dit « ouais ça a l'air d'être une série assez enfantine, les personnages c'est quand même des animaux, et en plus ce sont des enfants, du coup dans ma tête forcément j'ai pensé genre à Franklin. » Je me suis dit « Certes ça peut être très sympa, mais ça doit être vraiment pour un jeune public. » Et en fait, pas du tout. <rire> Déjà parce que le premier tome a un contenu un petit peu polar, donc franchement, ça fait un petit peu flipper quand même. Et ensuite, parce que c'est tellement dense dans euh, ce que ça veut, les messages que ça veut faire passer à son public que en dessous de 10 ans, je pense qu'on n'est pas dans la capacité de les comprendre. Et même 10 ans, ça me paraît léger. En fait, je trouve tellement le contenu adulte. Pour moi, c'est limite une série pour adultes, en fait. <rire> bon, non, ça ne l'est pas, c'est quand même pour un jeune public. Mais c'est vraiment une série qui m'a impressionnée pour la qualité de son contenu. Donc dans le premier tome, on fait la connaissance de Arthur qui est un jeune ourson qui vient d'emménager dans la ville de Mitten avec sa mère. Donc voilà, qui dit nouvelle ville dit la rentrée dans une nouvelle école, des nouveaux amis, mais aussi pas que des amis, etc. On suit Arthur découvrir ses nouveaux camarades, son nouvel environnement, etc. En plus, au début du tome, il y a un petit plan de mitaine qui nous est dessiné, et c'est vraiment pratique pour se représenter les lieux à chaque fois, et les maisons de chacun des personnages. Et alors qu'Arthur commence à tenter de se faire sa place dans ce nouvel environnement, certains de ses camarades vont disparaître. Petit à petit, on ne sait pas ce qui leur est arrivé, mais du jour au lendemain, ils ont disparu. Donc forcément, les autorités sont sur le coup, mais il n'empêche qu'à un moment, Arthur et quelques-uns de ses amis vont mener l'enquête parce qu'ils trouvent ça bizarre, et ils ont des petits soupçons sur certaines personnes. C'est une enquête polar qui est vraiment bien construite et bien ficelée. Le contenu est assez adulte, comme je vous l'ai dit, mais ça reste accessible à des enfants. Hein. Quand je dis adulte, c'est qu'au premier abord, tu t'attends pas à autant de profondeur et de réflexion dans une série comme ça au premier abord, en fait. Il y a une vraie consistance dans l'histoire, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a quelques éléments qui sont quand même un petit peu dark. Moi, je pense que, j'aurais lu ça, j'aurais limite eu un peu peur. Après, le fait que les personnages soient des animaux Peut-être que ça rend le truc un peu moins flippant pour des enfants, je ne saurais pas dire, mais je pense que ça peut jouer. Franchement, cette histoire m'a totalement emportée, mais surtout, j'ai adoré les personnages qui sont d'une consistance incroyable. Ils ont des vrais caractères, des vraies personnalités, et c'est aussi une saga qui va aborder des problématiques tels que le fait de grandir, et les relations qu'on peut développer avec les autres, mais aussi les conflits qu'on peut avoir avec soi-même. Je pense notamment au tome 2 quand je dis ça, parce qu'Arthur a une vraie évolution qui va pas forcément dans le bon sens. Ça va emmener les autres personnages à le faire se remettre en question. Pour l'avoir lu il y a quelques jours seulement, je peux vous dire que j'ai trouvé mais tellement à la hauteur du premier, limite meilleur. Et en fait, dans le tome 2, il y a tout un discours sur la place des entreprises dans notre société. En fait c'est une explication du capitalisme pour des enfants tout simplement et j'ai trouvé ça, mais je m'y attendais pas une fois encore, j'ai trouvé ça génial. Il y a des personnages adultes qui expliquent aux enfants tout le fonctionnement d'une entreprise, comment les grosses entreprises gère un petit peu notre industrie et sont les rois en défaveur malheureusement des petits commerçants et donc pourquoi il faudrait essayer de privilégier le commerce local, etc. Enfin vraiment je vous jure, on est toujours en train de parler d'une série jeunesse. Mais ça m'a vraiment soufflé l'histoire en elle-même reste vraiment super sympathique. Je sais pas quoi vous dire de plus parce que j'aime tellement cette série, elle est tellement bien faite. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en dessous de 10 ans, c'est tellement dense dans le contenu que c'est pas possible à la compréhension, je pense. et Pour info, je crois que l'auteur scénariste de cette bande dessinée, il s'est inspiré d'un peu des téléfilms qu'il y avait dans les années 80, pour l'ambiance et les personnages de son histoire, et c'est vrai qu'on retrouve vraiment ce côté-là. Je sais plus exactement, sa rêve précis, j'essaierai de vous retrouver la photo, de l'encadré dans lequel il explique ça. Franchement, cette œuvre est super efficace, et même si vous êtes un adulte, je ne peux que vous la recommander mais à 100% et ne vous arrêtez pas aux dessins qui font enfantin Finalement ça va tellement bien avec l'histoire, fonctionne juste du tonnerre en fait. Quand les choses sont faites avec talent et avec soin, ça se sent tout de suite. Je trouve les personnages vraiment super et autant certains sont assez drôles et enfantins, d'autres ont vraiment des caractères relativement différents et des backgrounds plus adultes ou du moins plus sombres. Et c'est bien de varier aussi dans une œuvre jeunesse, de ne pas faire un univers où tout est tout blanc ou tout est tout noir, mais mélanger vraiment un petit peu des deux pour dépeindre un quotidien peut-être plus juste finalement. Et ne pas épargner aux enfants certaines duretés de la vie, tout en restant dans une espèce de luminosité quand même. Enfin bref, si je veux que la vidéo soit courte, il faut que je m'arrête ici. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez tenté cette série, je veux bien votre avis, parce que franchement, mais ça m'a bluffé tellement c'était au-delà des attentes que j'en avais au départ, et que ça m'impressionne. Sur ce, je vous laisse ici, je vous fais plein de bisous, et puis ma foi, bah, j'espère qu'on se retrouve bientôt. Ciao